Salut à tous. Aujourd'hui, une nouvelle étape de notre Tour de France de l'agroalimentaire. On a planté la tente ici, presque en pleine nature, dans la Somme, entre Abbeville et Amiens. Et je vous emmène bosser aujourd'hui chez Bigard en compagnie de Benoît. Bonjour Benoît. Bonjour Géry Alors toi, tu bosses ici, c'est ça C'est ça. Je bosse chez Bigard à fixe-cours en ouais. tant que conducteur de machine, responsable d'atelier. Et vous fabriquez quoi ici On fabrique du cheveu d'ange. C'est ça le cheveu d'ange. C'est ça, cheveu d'ange. C'était caché. C'était caché. 5% de matière grasse. Ok. bon on va le fabriquer ensemble. Allez, on y va. C'est parti. C'est parti. Et alors vous êtes combien ici, Benoît Alors euh, ici, on est 385 personnes. Ok. Donc, euh, on est en pleine expansion, on recrute beaucoup en ce moment. Et ça fait combien de temps que tu bosses ici Ça fait 5 ans que je travaille ici. Et tu faisais quoi avant Avant, j'étais euh, responsable dans la grande surface, dans la grande distribution. D'accord, responsable de rayon Responsable de rayon. Ah, donc rien à voir Rien à voir du tout. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de pousser la porte bah, de travailler dans une grand, un grand groupe comme Bigard, qui est ah. familial. Okay. Qui, où ils recherchaient justement des profils qui pouvaient évoluer rapidement. D'accord, avec des perspectives quoi. d'évolution. Oui. Masque obligatoire Masque obligatoire, direction les vestiaires, Ok. ta clé de casier. Oh, j'ai même ma clé de casier. ça. On va s'équiper. Allez, on s'équipe. Alors Tenue obligatoire, blouse et pantalon, okay. ta tenue pour toi. Tenue réglementaire. Et ma tenue, est oui, très importante dans l'agroalimentaire, sécurité alimentaire, dans la hygiène, oui. très important. On n'est pas dans un abattoir ici, Benoît. Pas du tout. Ici, il n'y a pas de vache vivante, il n'y a pas d'abattage. On fait de la troisième transformation. Voilà l'atelier. Voilà voilà ah, super. Ah, bah, c'était caché, là. Bonjour, bonjour à tous. Et toi tu es technicien C'est ça, moi je suis technicien, troisième transformation. J'ai commencé en étant conducteur de ligne. Et as euh, évolué. J'ai évolué, voilà. Grâce, Grâce à la des... formation Grâce à des formations internes. J'ai passé euh, notamment à Passifria. Donc c'est un contrat de professionnalisation qui dure entre 6 et 8 mois et où on est formé à conduire des lignes. D'accord. Donc ouais. moi je peux arriver ici sans bagages Sans bagages et être formé du début à la fin. Et euh, ton job au quotidien, il consiste en quoi du coup Alors mon job au quotidien, j'arrive à 6 heures du matin. Je contrôle l'état de mon atelier, donc euh, la propreté, l'état des machines. Je commande la matière première pour mes différentes lignes. Une fois que les salariés arrivent, on fait un échauffement commun. Tu combien de personnes dans ton équipe Une dizaine de personnes. Okay. Pour cette ligne de production. Donc, donc échauffement du matin. Échauffement du matin pour se réchauffer, pour se mettre en bonne condition et remporter l'esprit d'équipe. Après, okay. il y a montage des machines. Donc euh, je leur donne un coup de main à monter leurs machines. Et après, euh, on commande la matière et on fabrique les produits. On fait du contrôle, contrôle visuel euh, permanent, contrôle de gaz, contrôle qualité. Voilà. Je surveille la production et que les produits soient faits dans de bonnes qualités. La traçabilité, c'est important Très important. C'est ce qui permet de suivre le produit. Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans ce job euh, Ce qui me plaît, c'est qu'il n'y a pas de routine. Euh, chaque jour est différent, on a des commandes différentes. Euh, on doit apprendre continuellement. On a beaucoup de nouvelles technologies qui arrivent. On utilise de plus en plus de machines automatisées, de tablettes. Donc, on est formé en permanence et c'est ce qui me plaît. Ouais, toi, t'es pas bouché, toi Pas du tout. J'ai jamais eu un couteau à la main. Il n'y en a pas ici Il n'y en a pas ici. C'est que des conducteurs de machines. Et chez Bigard, qu'est-ce qui te plaît en particulier ouais, Chez Bigard, voilà, c'est euh, l'esprit d'équipe. Euh, en, voilà, travailler tout le monde ensemble, se partager nos connaissances et être formé continuellement sur de nouveaux produits, produits sympas et un produit de qualité et puis bah, voilà, un bon produit pour le client. Et demain, tu te vois où bah, Demain, je me vois faire une formation de manager et gérer la montre, c'est-à-dire gérer les achats de matières premières. Et tu seras formé en interne Je serai formé en interne, exactement. Okay. Si on t'avait dit un jour que tu travaillerais ici dans l'agroalimentaire bah, Je n'aurais pas cru parce que je ne suis pas du tout issu euh, voilà, de ce milieu. J'étais en comptabilité gestion ou en grande surface, donc rien à voir. C'était quoi les clichés que tu avais de l'agroalimentaire hein ouais, Déjà le froid. Je pense que ouais. principalement on a cette appréhension, mais comme on peut voir, bien couvert, il voilà, n'y a pas de... C'est supportable ça. C'est supportable et la saleté, c'est pas du tout sale, c'est un environnement très très propre, très très surveillé, c'est agréable, c'est des bonnes conditions de travail. Et je regrette pas du tout, voilà, c'est un très bon choix de carrière. On bosse le matin ici, et très rarement d'après-midi. Personnellement, steak grillé dans un bon barbecue. Alors ici, il n'y a pas d'intérim, tu signeras un CDD qui pourra évoluer rapidement en CDI. On pratique le vélo, alors plutôt Tour de France. Ah, mais il y a toute l'équipe, salut, bon appétit Une bonne pâte bolognaise avec le cheveu je Waouh Et en plus, il y a un smiley dans l'assiette, alors là, vous êtes très fort les gars. Bravo, ça. bravo Benoît, merci beaucoup pour la découverte de ton ah, quotidien. Pas de moi, j'ai adoré l'expérience. Si vous aussi, vous avez envie de bosser dans l'agroalimentaire, n'hésitez pas. Il y a plein de postes pour vous partout en France. Postulez. Et quant à moi, je vous donne rendez vous un prochain épisode et bon appétit. Salut à tous. Salut. À